Oh. Oh là. Oh, là. Oh. Oh. Oh. Oh. là je pense que le vélo il casse hein. un, oh. On est à Carrefour, on va essayer de se trouver un petit vélo BMX ou VTT Je sais pas encore ce qu'ils ont, j'espère qu'ils ont des VTT parce que c'est pas la saison On va aller voir ça et on va choisir notre bonheur Allez viens voir. Il y a un volume de l'eau, mais il n'y a pas grand chose, c'est juste après la centrale D'accord, merci. En vrai, j'espère qu'il y en a. Ah, Vas-y, voilà. 650 euros. Il est à combien lui Ah, 159. Ah, c'est pas mal ça. Avec les pegs et tout. Non, mais moi, attends. il écrit 111 11. et là 159 Alors, tu... soit 159, soit 111, tu veux lequel toi ah, Celui-là. Perso, je prends le 111. Hein. <rire> On prend celui-là ou quoi Ils ont l'air solides. Euh... Avec le truc pour faire les tail whip, là, les bar spin. Qu'est-ce que tu fais Tu le prends En vrai je suis chaud hein. On prend ou pas Il est un peu petit je pense pour moi mais... C'est un BMX Il a de la gueule non Ça c'est le plus beau ça. <rire> de toute façon il y a que ça en vrai. Hein. Non vaut mieux prendre un BMX je pense ouais, que même, pense même que ça, ça c'est plus marrant. cher je pense. 150€ aussi. Hein. Ouais. Bon, en vrai je pense c'est plus rigolo un BMX. Hein. Ouais. Tu comment ça marche Il faut le prendre comme ça et on va en caisse <rire> Waouh <rire> Il est lourd Ah oh, ouais grave. Je pense bien c'est... Oh, les 15 kilos. <rire> on va te faire un petit test, <rire> En vrai, ça va, il est pas trop petit. Ouais, ça va. Bon, bon un petit peu, mais. Il y a moyen de, mais... de rigoler. Tu sais que c'est la première fois que j'achète un vélo à Carrefour, quoi. Ah, ça fait peur. <rire> ça fait peur. <rire> Bonjour. Bon, nickel. On a quand même dit gardez bien un ticket de caisse, c'est garanti. Est-ce qu'il va faire, qu va faire <rire> la journée, le vélo C'est ouais, ça, ça, ça, ça le truc Ce qui pourrait être marrant, c'est si on voit dans quel état il termine, et après, on essaie de le ramener. Ça pourrait être le concept. Non. Autant, <rire> enfin, il va résister. Hein. On arrive avec une garantie, tu dis Bah, écoutez, je l'ai acheté il y a deux heures. Mon fils euh, de 12 ans l'a cassé. Je comprends pas. C'est des petits trucs, des petites figures, là. Oulala, l'artiste Fais-moi une petite démo. Vas-y, gros Le trottoir euh... Wouhou! Yes! Du coup, il m'a coûté 111 euros. C'était bien 111 euros, c'était pas 159. On va gonfler un petit coup tout ça. 111 euros, en vrai, je suis refait hein, pour le prix du vélo. Ça va. Ça en va hein. Après, c'est pas des vélos ouais, de. C'est pas un truc de ouf, mais. Enfin, va trouver un vélo à 100 balles. Euh... Ouais, c'est ça. Hein. Allez, combien je mets En bas. Ouais, gonfle bien quand même. Ouais, mais vu que c'est lourd, honnêtement, je vais pas trop gonfler. <rire> ça, tu pourrais y enlever, ouais. Ah non, non, non, faut tout garder. Je suis un peu déçu. ouais, la personne, sonnette. il est cassé déjà. Pas de ma faute. Peut-être pour ça qu'il était à 111. Mais j'ai la lumière qui fonctionne. Waouh, la classe ah, C'est un top life Il euh, écrit quoi là, top life Freestyle Freestyle <rire> On essaye là un peu sur le parking, là, genre de trois trucs. Vas-y. Ah, je vais mettre un casque, on sait jamais. On va montrer quand même le bon exemple. Il ben, y a montré le bon exemple et il y a surtout euh, être conscient que c'est un vélo qui à tout moment peut casser. Donc, euh, 180 déjà là. Let's go. <rire> il est lourd ou pas En vrai, je dirais pas loin des 15 kg là. Ah ouais, à ce point là Ah ouais. Moi, je pense déjà, tu rajoutes les pegs et tout, t'as au moins, un, je sais pas, 1 kg de pegs. Et les surfex, ça, ça Ouais, ça, je sais pas ce que c'est. Ça... Et en vrai, regarde, pouvoir faire des bar spins là, avec le rotor. Non, t'as le whip, coince le pied là. Ah mais là, je peux en envoyer un vrai, attends. Ah, hop, un petit coup de G. J'ai même pas vérifié, j'ai eu confiance à 100% au mec qui a monté le vélo. On va quand même euh, checker un peu ça. Genre, histoire pas que. Tu sais, je vois bien, genre le guidon qui tourne, tu t'arrives, tu sautes, le guidon qui part en arrière. Le frein qui bougeait là Ouais, ah, mais en vrai, regarde. Ah ouais. <rire> <rire> wow. Ouais, ouais. Oh wow. bon il est passé mais oui, c'était chaud hein. ouais. Oh, il met ça. ouais, il va passer celui-là hein. pas... oh. <rire> Même avec un vélo carrefour Il y a une bosse là non yeah, yeah, yeah. <rire> T'as es essayé le manual ou pas En vrai ça va les ah, freins non J'ai tellement peur de, de me retourner L'avant avec les pecs est tellement lourd. Ouais, ça retombe. J'ai pas l'équilibre c'est comme le vélo. Et en vrai, le frein à un doigt, c'est impossible. Genre, je dois mettre les quatre doigts pour freiner. Mmh. Voilà Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Bon, qu'est-ce que t'en penses Pas mal. Hein. Première impression de ce vélo Carrefour. En vrai, c'est pas pire. Hein. Je m'attendais à un truc pire. J'ai envie de faire des trucs avec des pegs là, j'ai jamais fait, je sais pas ce qu'on peut faire. Si tu peux non. Oh ouf, ouf. moi je le sens mal ça, je te dis tout de suite. Les mecs je crois qu'ils mettent que un pied et après l'autre c'est en équilibre. Comme ça genre. Ouah, ouais. Pas facile. Je en que fait, ça au hein. Bien, il y a un petit skate park en vrai juste derrière là. On peut aller faire un tour tu après, veux. On va essayer un truc plus gros genre sauter des escaliers, sauter des murs. Direction le skate park. Hop. Alors celui-là. Voilà. Si t'arrives à le passer en entier... <rire> arrives. et eh ben... Et eh ben... Euh, eh ben bravo. Tu un gagnes il y a un vélo <rire> bleu Il y a du jeu On commence à avoir un petit peu de jeu. Oui Allez, j'arrive à fond. Freestyle Allez Oh, oh, oh, oh. oh. oh. Ah ça y est, je Ok dégout. ça va, c'est que ça. Oh non, ça y est le premier morceau vient de tomber. Tu pourras plus rouler la nuit. Elle t'a le whip sur la table là. Non pas tel whip mais avec ouais, le pied. Euh... Full jam whip. En okay. haut. Ouais. Ouais, oh. ouais. Oh Et c'est le drame. Celui-là, faut que je le rentre. Ouais oh. Ouais Ouais, oh. ouais. Oh. ouais. Oh. ouais. Oh. Vas-y, tu dois mettre les deux. Une avant, et une après. On les espace Kill. Et tu dois pas toucher les bûches. Allez. On commence comme ça. Bon là, c'est facile encore. Avec le poids, ouais. Oh. <rire> il donc, il tourné comme ça. <rire> Hop. Oh, tout ça. <rire> Hop. Oh. J'ai tordu les manivelles. Déjà Ouais, ça tourne pas droit là. Il y a un truc qui, là, je le sens, ça tourne pas droit là. Moi, je crois que c'est les manivelles qui sont tordues. Hein. Deux ans de garantie, mais là, c'est deux heures là. Ça va t'es large. par contre ça se voit qu'il est lourd parce que ouais, quand t'arrives ça, ça claque hein. oh Bon là ça commence à être gros déjà hein. oh oui Bon c'est trop facile en fait, déjà là ça fait ta taille 1m50 là Ouais au moins 1m50 Ce qui me fait peur c'est de taper la bûche de l'arrière et faire pouf Ouais de re rebondir dessus Ouais là on est bien à 2m ouais Ça touche T'y es presque que je touche la dernière. T'as deux essais. J'ai re un petit souci de guison Encore ça fait que de reculer là. Enfin, avant il était droit, maintenant il est comme ça. Attends il est serré à bloc. Ah, <rire> Légèrement bougé quoi. Mais les manivelles là je suis en train de pédaler, genre ça, je sentais mon pied qui fait bois bois bois bois. Bah, c'est vrai que les manivelles déjà elles ont ah. pas, pas l'air très costaud. Ça quoi. fait un peu genre barre de fer tu sais. Ouais c'est <rire> juste ça ouais. Celle là elle est tordue, regarde. Ah ouais, elle ouais, est rentrée non Bah là elle est déjà. Ah ouais oh, c'est peut-être qu'il y a du jeu sinon. Deux essais du coup Ouais. Deux essais de mettre. Tiens. Et si tu le rates, t'as un gage, as un gage Non, mais t'as un gage encore plus dur que ça. Tu devras faire un truc, en... mais j'ai rien, j'ai rien. Oh. Bon, bah, c'est easy, ok. T'as entendu le clac C'est le guidon qui a. Bon, par contre, t'étais large là en fait. Mais hein. là, c'est passé. Hein. Du coup, le gage, c'est toi qui le fais Du coup, vas-y, c'est à toi de oh, le faire. putain, sauter. non. Vas-y, juste tranquille, t'as pas de casque, juste pour les sensations, sauter le petit machin. ça là Ouais. Ok, vas-y, vas ton on gage. échange. Fais gaffe, le guidon il tourne un peu de temps en temps. Monter et descendre. Tu sens la complexité Ce que je pense derrière la caméra, tu te rends pas compte. Ouais, validé. Facile. Fujam whip. Vas-y, Fujam whip. Ouais. Allez, y a de ça en vrai. Vas-y, slide. Ah, ah t'as perdu mes clés. Attends. On trouve un nouveau spot Pour l'instant, le vélo. Euh... Il va bien. À part les pédales. Freestyle. Ouais. Bon, à part les pédales, ok. Premier problème, les pédales. Allez, on inverse. On bouge. Attends-moi. Oh. Ah. la a se tuer. Table de pique-nique. On va être bien là. Saut la la table de pique-nique. Avec le, avec le BMX, ça hein Ouais, par contre, moi, je te dis tout de suite, ça, j'y fais pas. Ça. En plus, que j'ai bien mis de la boue. Ah ouais. Ça va bien glisser. Attention à la chute, là. là hein. Non, mais attends, là, c'est Qu'est-ce que tu fais, là Non, non. Faut commencer de là, oh. Tu crois que tu pas À monter dessus, déjà mmh, en mode trial. Hein. Si, tu dois y arriver. Attends. Ok. Ah oui! Bon, bah ça passe. Allez, la descente. Du coup, c'est plus trop du BNX là, mais. <rire> oh Easy. On fait quoi? du <rire> dur du coup. Hein Allez. C'est trop petit. Vas-y, il y a des murs là-bas. Mais c'est trop facile aussi pour toi, là. Tu arrives tout, là. C'est chiant. Là. Ah, là, il y a un truc plus dur là. Euh, le truc que je vois là. Vas-y, à pied. Hein. Non, tu aussi, peux jouer. Ouais, voilà. voilà. Vas-y, comme ça. Avec les pecs, faut faire gaffe. Ouh! Oh plus gros Encore Plus gros. Bah le barbec. ça part sur le barbecue <rire> Tu crois Non là c'est complexe hein, quand même. Enfin, là il y a bien un mur mais bon... Euh... Avec ce vélo en enfin, du moins le jeu, pas possible. Là as deux petits blocs, bah comme tu veux. Ah ok, t'es comme ça toi. <rire> moyen non en de... Non mais Allez. là je sais pas si vous vous rendez compte là mais le bloc il arrive... Ça va je suis pas trop abîmé hein. Là, il, fait, il fait 1m10 le bloc là que tu viens de monter là Attends tu le valides là ou pas Oui. Ouf. Par contre ce que je peux essayer pour valider vraiment la montée c'est sans, sans toucher le pédalier. Faut que j'arrive direct sur le... T'y arriverais sans toucher là Ah, ah voilà. ok. Ah d'accord. Bon bah. Je prêt, sortie 180 Je fais ça, comme ça, et là je saute. Non, moi j'ai peur pour les jantes là. Hein. Non bah ça va... Plus dur? Jusqu'au point... Jusqu point où... <rire> où ça va faire mal J'aimerais bien trouver un vraiment un gros mur, tu sais genre à sauter. On prend la voiture et on va aller sur un autre truc. Ok ça marche. Un peu plus street urbain. Parce que là t'as fait un peu le tour quoi. Attends Aurel, ça là... C'est pas des escaliers mais... Oh, non. J'sais... Bah comme... Okay. Donc, je chaud, non ouais. Ah ok Je pense c'est chaud non C'est lourd Ouais Ok... À muscu, tu montes plus facilement que moi là, alors je suis à pied moi. Yes Descendre Tu Ok vas-y Je pense ça roule là Oulala, là la, la, la. oh putain, oh Oui Yes Effaille. Bon par contre il euh, y a des pegs là, je peux peut-être... Viens, je met... vas-y essaye pas. Ah, Hop C'est bon Oh putain <rire> Avec mes manivelles tordues c'est horrible C'est ah, Uber Aurel ça. Oh putain je vais me casser oh, la gueule Je vais saute. casser la gueule Attends saute pas ouais, bah à droite hein à gauche déjà Ok Oh ouais, non ça va hein. Ça va 1m20 à droite On va commencer Non à ça mal. va en vrai Ça va ça va euh... Ouf 1m20 validé. Je pense qu'on peut jusqu'à combien 2m, c'est ça, Alice, tu crois Est-ce que c'est le vélo qui va résister ou c'est l'humain Moi, je assez pense. Assez... Non, je pense que tu peux sauter, mais les jantes, je suis pas sûr qu'elles. Oui, mani... les manivelles. Euh... Les manivelles, ouais. Regarde, tu vas voir le mur que je t'ai préparé. D'accord. Tu dois pas être loin des 2m. T'es hein. jaloux T'as pas je le pas, même C'est quoi ça roulant électrique, j'ai jamais vu. <rire> pas ça, l'idée. Hein. Arriver là, rouler ride right sur le mur et arriver dans les escaliers en bas. Rouler sur le mur là Non, t'arrives là, regarde. Là. là, tu sautes. Choc Et là, t'arrives là. Mais t'es dans un film d'action là, okay. non A chaque fois que je passe devant, je me dis, oh le rêve, c'est de le faire. J'ai déjà vu des marques hein, de, de gars qui l'ont peut-être déjà fait. Tu l'as hein. déjà fait Après, tu peux le faire en mode Fabio aussi. Non Fabio Vimmer, t'arrives avec de l'élan, VTT. Tu le sautes droit. En vrai, ça, j'aimerais bien. Une fois, on va le filmer dès que j'ai le nouveau VTT. Ouais, mais pas avec celui-là, ouais. Non, <rire> <fait>. <rire> Parce que. Euh, celui-là, non, c'est. Voilà, déjà tranquille. Oh, oh, oh. Oh. Alors, viens voir le mur. C'est là. Je roule sur ce mur-là. Ah ok, donc ouais c'est vraiment un mur, c'est pas un muret et... quoi. Ok. Ouais, non là ça fait peur là. là, mais... là. Fait Déjà moment. juste le mur là il fait très très haut là. Genre, ouais là genre, euh... bah là il fait ma taille. En fait, je pense qu'il faut mieux y aller direct en fait parce que au <rire> plus je vais faire des essais, au plus je vais me faire mal. Ok. Hop hop. Ouais ça doit être pareil à peu près. Ouais. Je prends l'élan de là-bas et essaye de sauter la faille. Après là faut pas trater quoi. Oh ça passe! Je me suis rappelé en pédalant que mon guidon avait tourné à la réception, j'ai eu peur. Bon, bah, du coup, c'est bah, passé. le saut. T'attaques direct là? faire au milieu déjà, genre euh, un peu d'élan, je tire. Ouais, saute pas le gros truc tout de suite. Après, <rire> après le gros truc. Oh putain. Oh putain. Euh... Oh. Ah Je crois que mon guidon il a retourné, ça y est. Les, les poignées là. Ouais, mon guidon, là <rire> les poignets surtout la tête en fait. Vu que le vélo est un peu petit, j'arrive comme ça. Ouais. Ouais, serre-y bien quand même. Ouais. Tu, te tu te sens chaud là? Euh, prière au début. Ouais. S'il te, te plaît, résiste en raid c'est gros hein Bon les gars je sais pas vous mais là je pense que le vélo il casse hein. Donc dites dans les commentaires là Est-ce que vous pensez que le vélo il va casser ou il va pas casser il est où Il est là complètement taré Regarde le truc T'as vu d'ici Mec ça fait flipper En vrai j'ai aucune confiance en vélo à ce moment là Je vais sauter comme ça genre latéral <rire> Allez feu Vas-y Moi oh, non Ok 1, <rire> 2 il commence déjà. Tu peux voir, s'il te plaît, au ralenti, ma gueule quand je m'écrase au sol. C'est tout de suite. Oh. Le vélo au carrefour à 111 euros, Il a survécu à cette expérience On va faire une deuxième vidéo On va essayer de le tester au maximum On va voir, on va couper des tubes On va voir combien de tubes on va pouvoir couper Pour aller à la limite On voit la limite du vélo Ok Je vais couper là, je vais couper là Ça c'est la semaine prochaine Donc pour pas rater la vidéo Tu t'abonnes, tu actives la petite cloche Et puis tu peux me rejoindre sur Instagram Pour plein de vidéos À la semaine prochaine Ciao Crash <tousse> Bah voilà c'est terminé